C'est Weedman, content de vous voir. Je vous parle aujourd'hui de mon cannabis, mon Purps que j'ai fait pousser avec la Spider Farmer SF4000. Donc, c'est la dernière variété que je vais vous présenter. Je vous ai toutes présentées les variétés que j'ai fait fleurir à ma première grow intérieure. Donc, le Purps, j'ai deux phénotypes. J'ai fait pousser deux graines de cannabis, deux semences. Purps numéro 1, Purps numéro 2. J'ai déjà roulé un joint de chacun de ces euh, phénotypes. Vous vous rappelez, j'en ai parlé à euh, plusieurs reprises euh, durant la GROW avec la SF-4000, que le PURPS que j'ai ici, ce n'est pas le fameux PURPS que je recherchais, euh, le PURPS de Grail, à la SQDC qui n'est plus disponible. On se rappelle que Grail avait un produit qui s'appelait PURPS il est incroyable, mais le vrai nom de ce Purps-là, c'était le Mendochino Purps. Tandis que ça ici, c'est un Purps qui a été euh, fabriqué par euh, Dinafem, la marque de graines de cannabis. Dinafem. Euh, et la vraie, le vrai croisement de ce Purps-là, c'est du Purple Afghan Kush mélangé en Blueberry. Donc, euh, j'avais acheté les graines de cannabis trop rapidement. J'étais sûr que c'était du Mendocino Purps, mais non, ce n'est pas ça. Donc, euh, j'étais un petit peu déçu, mais qu'est-ce que vous voulez? On apprend, on apprend. J'étais comme un, un enfant dans un magasin de bonbons quand je me suis. Euh, quand j'ai acheté mes graines de cannabis. Euh, j'avais pris la décision un certain soir. C'est aujourd'hui que je les achète. J'avais commencé à avoir confiance en un site internet. Et j'ai acheté ça là, très rapidement, euh, les graines de cannabis PURPS de Dynafem. On va commencer avec le phénotype numéro 2. On va commencer avec le phénotype numéro 1. Euh, C'est très facile, j'ai des bonnes, bonnes, bonnes, bonnes, bonnes, des bonnes, bonnes, des bonnes euh, descriptions que j'ai à vous faire des deux PURPS que j'ai ici, avec des produits de la SQDC. Donc, euh, ça va être très intéressant, là, vous allez savoir un peu là, ce que je fume devant vous. Euh, les deux plants ont poussé, euh, visuellement, là, les cocottes étaient similaires, mais il y en a un qui était vraiment plus producteur que l'autre. On sait que quand les grosses compagnies font pousser euh, un gélatomint, eh bien, ils vont regarder, ils vont faire pousser peut-être 100 graines de cannabis, 100 plants, 100 phénotypes différents de gélatomint, et puis là, ils vont regarder les saveurs, les goûts, celui qui donne plus de grammes, donc le phenotype numéro 1 ici, quand je regarde sur mes notes, euh, 89 grammes. Tandis que le numéro 2 a seulement donné 69 grammes. Donc 89 grammes, 20 grammes de plus que l'autre plante. Celui-là ici, le purse numéro 1, ben écoutez, euh, vous connaissez ça. Vous connaissez le produit de Electric. Élect euh, à SQDC, c'est le lila diesel. On a vu ça dernièrement, là, chez Winman. Bien, ça ici, c'est un lila diesel manqué. Euh, déjà là, j'aime pas le lila diesel. Euh, ça goûte le lila. Aucun goût de diesel là-dedans. Et puis, même que le lila diesel existe sur le site de Leafly, il s'appelle vraiment lila diesel. Et même dans la description, de toute façon, ils disent que ça goûte pas le diesel. C'est pas écrit que ça goûte le diesel. Linalol, mon chum. Linalol. Santé, bonheur. Même le goût est un peu moins présent que le lilo diesel. Euh, je l'avais pas aimé, le, le Diesel, là, vraiment pas. Celle-là, il passe plus, ça passe plus. Euh, mais c'est pas ce que je recherche. Euh, les clones, je les ai jetés aux poubelles, j'ai cassé des clones, c'est. C'est difficile, hein? Tu, tu, tu, tu jettes un plant de pot, tu dis, non, il fallait fleurir, ça va te faire plus de cannabis. Mais ça sert à rien. T'as des de t'as des qui sont en train de pousser. Même que j'ai trois autres graines de cannabis à faire pousser de Purps. Le Purps numéro 3, le Purps numéro 4. Et le purpose numéro 5. J'avais acheté des paquets de 7, 5 graines de cannabis. Euh, à l'avenir, si c'est possible, je vais essayer d'acheter des paquets de 3 graines de cannabis. Euh, ça va coûter moins cher. Et euh, quand je vais trouver une variété que j'aime beaucoup, c'est là que je vais faire une chasse au phénotype, puis je vais m'en procurer peut-être une dizaine. Euh, graines de cannabis d'un produit que j'aime beaucoup. Présentement, avec mon permis de 24 plants, c'est très difficile de faire la chasse au phénotype. Euh, si je fais pousser 9 plants, il faut que je coupe au moins 2-3 boutures là, pour être sûr là, que euh, j'en aille, qu'il y ait des racines puis que j'ai finalement des clones. Donc, euh, 3 x 9, euh, 27, je, débasse, je dépasse déjà mon, mon euh, permis de 24 plants. Donc c'est très difficile de faire une chasse au phénotype avec un permis de 24 plans. Euh, c'est pour ça qu'à l'avenir, peut-être que je vais faire soit euh, des. des euh, quand je vais faire pousser 9 plants, je, euh, je vais faire peut-être. Parce que c'est un peu compliqué, là, mais euh, je, vais, je, vais, je vais faire attention. Je vais faire attention. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Je, je vais comme faire pousser euh, des variétés que je suis presque sûr de pas aimer. Comme le Purps 3, 4, 5. Euh, je prendrai pas de clones de ça. Je prendrai pas de boutures de ça. Euh, les Goryeos Giddles 3, 4, 5. Je prendrai pas de boutures de ça. Et puis, euh, mes bobos CBD, peut-être que je serais peut-être intéressé à prendre des boutures. Donc, c'est là que peut-être j'en ferais peut-être pousser seulement un pour pouvoir prendre trois boutures pour pas, pour pas avoir trop de plans, là, à la fin. Ici, là, mon Purps numéro 1 qui goûte le lila, pas trop fort, euh, je te dirais, là, 15% de PHC, pas plus. Les cocottes étaient tellement belles de mes Purps, vraiment beau, j'ai pris beaucoup de photos sur mon Instagram. Après le séchage, le look est un peu moins beau. Après le curing, on dirait que, on dirait que ça mûrit. Euh, dans, dans, dans le pot de vitre, hein, dans le pot maçon. Euh, on dirait que c'est pas une couche de vernis, là, mais on dirait que ça, ça ça revient plus comme du cannabis qu'on connaît. Là. Parce qu'après le séchage, il est comme un peu magané. Hein? Il est comme... Euh... Fait que le purge numéro 1, ça sortit quand même... Euh... Non, ça n'a pas sorti. Ça a, des cocottes un peu émiettées, des petits morceaux. Euh, J'avais des cocottes, des grosses cocottes, mais ils sont comme défaites. Ensuite le Pulse numéro 2, le Pulse numéro 2 a plus des cocottes dures, plus euh, plus des gros pousses. Là. Ça, ça j'étais plus content. Donc, on va euh, laisser ça. On va fumer ça tranquillement, le Pulse numéro 1. Le Pulse numéro 2, je vais vous en parler tout de suite, même s'il n'est pas commencé à être fumé. Peut-être que je ne le fumerai pas. Il goûte le raisin. ok. Euh, J'ai comparé euh, le Pulse numéro 1 avec le euh, Lila, Lila Diesel électrique. Électrique cannabis. Vous connaissez euh, Lilo Diesel, j'en ai parlé tantôt. On va allumer le Purps numéro 2, là ça va être euh, moins mélangeant. Purps numéro 2. Non, non. Il... Vous connaissez le... Non, non, là vous êtes trop mélangé, là je suis un peu mélangé, je suis désolé. Le Purple Chitral de San Rafael, vous le connaissez. Vous connaissez le Shishkaberry. Shishkaberry de Namasté, hein? c'est un peu le bas de gamme de tu peux pas le couche, non, tu peux pas le chitral de San Rafael, ok le le peuple numéro 2, c'est encore plus bas, c'est comme le bas de gamme du du de Namasté du euh Shishkaberry de Namasté fait qu'on descend, on descend. C'était ma première Grow. Je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer. Euh, J'en ai donné beaucoup euh, du Purps, le 1 et le 2. Euh, J'en ai donné au Grow Show, qui en a parlé là, dans sa dernière vidéo. Euh, qui Lui, il l'avait aimé. Mais partagez, partagez, mes amis. Il euh, y en a qui aient mieux le 1, il y en a qui aient mieux le 2. Je pensais... Euh, je pensais être hot avec mon purse numéro 2, mais même moi, je l'aime pas. Euh, je... Petit goût de raisin... Euh... Petit goût de raisin terreux. Ce n'est pas, pas écœurant, mais pourtant, au début, il sentait très, très bon là, euh... durant la floraison. Euh... Il sent quand même pas si pire encore. Ben pour, ceux, pour ceux qui aiment le fruité. Pour ceux qui aiment le fruité. Moi, je ne pas là-dessus parce que je ne tripe pas sur le fruité, tu comprends? Je veux Quelque chose de diesel, quelque chose de couche, tu comprends? Ça n'a pas été écœurant, là, euh, ma première grow euh, pour euh, mes variétés que j'ai choisies, là, les semences que j'ai choisies. Euh, soyez attentifs, mes prochains grows, ça va être des graines de cannabis de Ripper Seeds. Euh, il va y avoir des nouvelles variétés chez Winman. Donc, on euh, va avoir des nouvelles fleurs, des nouvelles photos, des nouveaux goûts, nouveaux arômes, nouvelles arômes, nouveaux terpènes, nouveaux taux de THC. Donc, ça va être très intéressant de voir les prochains grows à Winman. Donc, un Shishka Berry de Namasté bas de gamme, encore plus bas de gamme que le Namasté. Et puis, un électrique, là, Lila Diesel, très bas de gamme. Euh, <coughs> les produits à SUDC sont mieux que ces deux PURPS-là. Mais, que voulez-vous, euh, on va s'améliorer mon séchage. Il manquait un peu d'humidité. Ça le sécher trop rapidement. On va essayer d'étirer. Ma période de séchage, là, jusqu'à 12, 14 jours. On sait que l'idéal, c'est 16. Mais si Mr. Cannot Grow fait 12 à 14, euh, on va essayer de se rendre à 12 à 14. Ça serait quand même assez exceptionnel. Je me suis rendu à 7, 8 et 9 jours, là. Euh, tout dépendant de mes plans, là. J'ai des plans qui ont été secs après 7 jours. D'autres 8 et quelques-uns, 9 jours. Donc, c'était trop rapide, le séchage. Peut-être que ça a affecté les arômes, le goût. La réponse, c'est oui. Euh, le séchage peut euh, affecter là, euh, le goût, Ça peut affecter les terpènes. Donc, donne un pouce à la vidéo. Va voir, euh, j'ai mis une photo du Purps numéro 2 sur Instagram. Euh, la photo est belle quand même, la photo est quand même assez belle, mais n'inquiétez-vous euh, pas là, que j'ai pris un bon angle. Euh, c'était vraiment là, le, le, le, une belle cocotte, mais euh, je, je veux mieux, je veux mieux. Euh, vous avez vu les magros du Wet Panties présentement, là, euh, vraiment les gens sont vraiment contents sur Instagram. Euh, je, je pense c'est à cause de la semence du départ. Je pense que à partir de la graine de cannabis euh, qui vient de BDK génétique, de Blue Dream King génétique. C'est à partir de la guerre de cannabis que ça part. C'est vraiment à partir de là. Alright, euh, assez parlé. Donne un pouce, écris un commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!